Bonjour, c'est Nahid Rachel depuis New York. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la vie et de ces, euh, voilà, de ces surprises. Des fois elle vous fait de belles surprises, des fois elle vous fait de très mauvaises surprises. Alors aujourd'hui j'ai une mauvaise surprise. Je suis installée présentement chez mes amis à New York. Le problème c'est qu'ils partent en voyage à euh, l'impromptu. Et du coup euh, je ne suis pas autorisée à rester parce qu'ils ont peur de... de, de Système Airbnb. Donc voilà, logiquement, je suis censée paniquer, être mal. J'ai pas prévu euh, de venir m'installer à l'hôtel parce que ces amis-là m'avaient proposé gentiment de, de m'héberger. Alors deux choix. C'est soit je vais laisser cet événement me pourrir la journée et, euh, et euh, voilà et ne pas profiter, soit au contraire je vais appliquer ce que j'ai appris à Harvard et j'ai adoré. Et c'est ce que je vais faire. Alors, le principe est très simple. Vous avez un problème. Deux options. Est-ce que vous pouvez le régler Oui. Pourquoi s'inquiéter Vous avez un problème. Vous ne pouvez pas le régler Non. Pourquoi s'inquiéter de toutes les manières, si vous avez la possibilité de le régler, fine, ne pas s'inquiéter. Si de toutes les manières, c'est au-delà de vos capacités et que vous ne pouvez pas le régler, on pourra s'inquiéter aussi. Donc aujourd'hui, moi, je ne m'inquiète pas, je lance à l'univers que ce soir, je ne suis pas SDF, que je ne passe pas la nuit dehors. Et je suis sûre que l'univers va prendre soin de moi et que je vais avoir un miracle d'ici la fin de la journée. En dormant, j'ai des habits pour trouver un hôtel super digne. Quelque chose va se mettre en place, mais en tout cas, je vais continuer à profiter de ma journée avec Lilem qui est là avec moi et de passer un bon moment. C'était Nehid Rachel depuis Washington, non depuis New York.